Bonjour, c'est ma première, ma toute première vidéo « Open the box » en bon français, « Open the box ». Ouvre la boîte. Et oui, je viens de recevoir un colis. Je vais l'ouvrir devant toi. C'est pas une petite boîte. Bon alors sous le polystyrène, qu'est-ce que nous avons ah, Une ceinture peut-être Ce reste une ceinture harmonica. Non non non. Ah ce sont des bretelles. Ah oui, je vais mettre des bretelles. Avec mes bretelles, ça ressemble, ça ressemble plutôt à un harnais pour les chevaux peut-être. Non. Non non non. C'est tout neuf. Euh, bon, alors il euh, y, y a autre chose dans la boîte, autre chose. Voilà, c'est un sac pour mettre tous mes harmoniques. Non, non, bah, vu que je me sers à 90% de l'harmonica en si bémol et à 10% de l'harmonica en Do, euh, je n'ai pas besoin d'une mallette pareille pour deux harmoniques. Donc c'est pas ça. Qu'est-ce que ça peut bien être bon, On va ouvrir. Hein. J'enlève la neige. Oh du papier bulle. Encore du papier bulle. Après, l'harmonica diatonique, l'accordéon diatonique. Waouh Avec des boutons en acre qui font pas de bruit parce que j'avais euh, une amie qui avait un, un accordéon runner, donc euh, j'ai rien contre runner, mais euh, dès qu'elle jouait une note, ça fait des clac, clac, clac. Alors là, on n'entend rien. Car il y a un peu de feutrine ici. Et du coup, ça tape sur la feutrine. C'est de la laine. On regarde ça un peu. Voilà. Le décor ça c'est du bois, c'est pas du plastique. C'est vraiment un super instrument. On peut poser comme ça. Voilà, voilà, voilà. Magnifique, n'est-ce pas J'ai de quoi ravir mes voisins pendant quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années. Nous verrons. Il va falloir que j'apprenne à en jouer déjà. Magnifique, superbe son. Voilà, donc je me lance un défi. Nous sommes le 1er août 2019. Le défi que je me lance, c'est de savoir jouer de l'accordéon diatonique dans moins d'un mois. Donc, au plus tard, le 31 août 2019, je te joue mon premier morceau. Je suis très ambitieux. À très vite pour jouer mon premier morceau à l'accordéon.